Bonjour, je suis Octavie Barbet et je suis coach en développement personnel. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes sur le sujet de l'estime de soi et de la confiance en soi, à reprendre confiance en elles, à se libérer de certains blocages et à s'autoriser à être tout simplement la femme qu'elles ont envie d'être. Voilà, quand j'ai fait appel à Virginie, j'étais fraîchement certifiée coach. Alors autant j'étais super alignée sur mon pourquoi, autant il me manquait certaines données sur le comment. C'est-à-dire que quand on est certifié d'un métier, que ce soit coach, créatrice ou d'autres métiers, on est passionné par ce qu'on fait. Et on découvre un deuxième métier qui s'adosse directement au premier, c'est celui d'entrepreneur. Sauf que moi, on m'avait pas formé à être entrepreneur. Donc le comment me semblait une montagne assez importante à gravir sur plusieurs aspects de la vente, du marketing, euh, de la fixation aussi des objectifs sur comment je voulais conduire mon entreprise. Et donc j'ai ressenti un besoin euh, très important de me faire accompagner sans pour autant savoir par qui j'allais le faire. Et j'ai découvert Virginie sur euh, Instagram euh, via une connaissance commune et c'est via l'appel découverte que j'ai décidé bien de franchir le pas. Alors il faut avouer que j'avais déjà, euh, ma décision était déjà à moitié prise, mais vraiment l'appel découverte m'a permis euh, eh bien, de euh, prendre conscience que c'était la personne qui pouvait m'accompagner. Je fonctionne euh, effectivement dans mon business beaucoup au feeling et j'ai ressenti ce feeling tout de suite avec Virginie parce que c'est quelqu'un qui sait mettre à l'aise, qui sait euh, donner les clés euh, sans pour autant vous les apporter. Donc elle vous pousse à l'action, elle est... Euh, aussi dans cette double énergie, à savoir de bienveillance, d'accompagnement et aussi parfois à vous mettre dans vos propres retranchements pour vous permettre de trouver les clés à vos propres problématiques, à vos propres blocages et de permettre eh bien, que la stratégie que vous allez adopter elle soit complètement fluide et en accord avec qui vous êtes. Et moi, c'est vraiment ce que je cherchais quand j'ai souhaité avoir une coach business, c'est quelqu'un qui pouvait aussi respecter ma philosophie, ma vision de ce que j'allais faire sans me sentir complètement cloisonnée dans un système qui n'était pas le mien. Et c'est ce qui se passe parce qu'en en fait Virginie, elle propose cet accompagnement double, donc aussi bien de séances personnalisées où là on va vraiment travailler les choses en profondeur par rapport à notre besoin, et puis on dispose, entre les séances, euh, de beaucoup d'heures de vidéos hyper aidantes, euh, de plein de conseils sur toutes les thématiques. Et on y passe le temps que l'on souhaite par rapport à nos besoins. Et ça, c'est ce qui m'a séduite immédiatement parce que je n'avais pas envie d'une stratégie toute faite qui n'allait pas convenir à la personne que j'étais. Donc, ça nous a permis eh bien, de passer beaucoup de temps sur certaines choses dont j'avais ressenti le besoin et puis d'aller plus rapidement sur d'autres choses où j'étais plus en confiance ou qui me parlaient moins. Euh, donc voilà, moi à l'issue de ça, euh, j'ai bénéficié eh bien de plein de conseils aussi bien sur mon approche euh, sur les sites internet, sur l'écriture d'un blog, sur la façon euh, aussi euh, d'interagir avec les personnes sur les réseaux sociaux. Que ce soit euh, eh bien, plus fluide, euh, que je me sente en confiance, euh, que je shoot un petit peu ce syndrome de l'imposteur aussi quand on commence une activité entrepreneuriale et je dois dire qu'aujourd'hui bah, je suis euh, complètement satisfaite euh, de ces trois mois passés avec Virginie et euh, chose importante, on passe aussi des super moments, parce que Virginie, c'est quelqu'un qui sait mettre à l'aise, qui est hyper sérieuse dans son business, sans pour autant se prendre au sérieux. Donc euh, voilà, on passe du rire parfois aux larmes, euh, parce qu'on euh, eh travaille dur, et, euh, et parfois, euh, eh bien euh, on passe aussi des moments où on dépasse des blocages, et ça c'est super important, elle, elle nous accompagne, elle est ultra dispo. Donc si vous hésitez, eh bien moi ce que je peux vous conseiller c'est de franchir le pas de l'appel découverte, faire la connaissance de Virginie, ça sera peut-être, voire certainement la personne qui pourra vous convenir, elle vous le dira mieux que moi, et moi eh bien, je suis aujourd'hui super contente de ses services, et je félicite déjà celles qui vont prendre eh bien, cet engagement auprès d'elle, parce que je peux assurément sans me tromper vous dire que vous passerez trois mois formidables et que vous en ressortirez grandi. Voilà, merci Virginie.